Voilà, le voyage se termine. Bravo pour en être arrivé là, car c'était pas sans difficulté. Mais si vous regardez en arrière, on a quand même exploré pas mal de continents et de concepts. On a fait un peu de soudure et connecté un capteur, on a lu ses données, on a sauvé le monde, on a transformé les données dans un format universel, on l'a envoyé par différents moyens, on a utilisé le principe REST pour communiquer avec une application et on a ensuite défini l'ontologie pour construire un jumeau numérique du système surveillé. Grâce à ça, la donnée a pu être traitée et on a pris des décisions basées sur des calculs simples. Vous avez maintenant une idée précise de ce qui se passe pour collecter les données et les traiter dans un système d'information. A vous de jouer pour utiliser les concepts dans vos objets personnels. On attend vos réalisations et vos commentaires. Nous voudrions remercier tous ceux qui nous ont permis de faire ce MOOC. Mireille Bâton-Hubert, Anne Chastrus, Marc Girojeunet, Vincent Leroux-Villois, Patrick Maillet, Denis Moalik, Kamal Singh, Laurent Toutain, Latum et bien sûr l'Institut Télécom. Et évidemment, tous les étudiants qui par leurs questions et leurs remarques nous font progresser dans l'enseignement de l'Internet des Objets.